ne le sera pas vivre la sorcière. Alors je dis Shalom à tout le monde connecté, je dis Shalom à tous mes frères, je dis Shalom à toutes mes sœurs. Soyez tous bénis, soyez tous grandement bénis dans tout ce que vous êtes en train de faire que le Seigneur Dieu continue à vous bénir, que le Seigneur notre Dieu continue grandement à vous bénir. Nous sommes dans la foi. Que le Dieu qui a commencé avec nous toute cette semaine va se montrer encore aujourd'hui. Dieu va se montrer aujourd'hui. Dieu va se montrer aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Voilà ma foi. Nous sommes en train de continuer de prier. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Tu ne vas pas laisser vivre la sorcière. C'est notre thème et c'est avec ça que nous sommes en train de prier. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est ce que Exode, Exode 22, 18 nous dit. Exode 22, 18 nous dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et de notre côté, c'est ça notre prière. Nous sommes en train de prier avec ça, nous sommes dans la foi et nous sommes en train de nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous nous appuyons sur ce que Dieu a dit. Alors, j'invite quelqu'un à se connecter, de prier avec nous ce soir. Connecte-toi, prie avec nous ce soir et la puissance de Dieu va te délivrer de la sorcellerie. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir. Pendant que tu seras connecté et tu vas prier avec moi, ton cerveau qui a été bloqué par la sorcellerie sera délivré. Ton cerveau qui a été bloqué par la sorcellerie sera délivré. Ton cerveau qui a été bloqué par la sorcellerie sera délivré au nom de Jésus. Tu vas bien voir ta vie. Tu vas bien voir ta vie. Oh oui, je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas à la sorcellerie. Je sais que oh, il y a des gens qui sont partis à l'église que oui, une fois sauvé, une fois sauvé, une fois sauvé, délivré, partout. Non, oui, il y a des gens qui croient ça. Si tu as dans cette, cette foi, gloire à Dieu, que le Seigneur continue avec toi dans ta foi. Mais il y a des gens qui sont en train de vivre les choses que je vous dis. Et c'est eux dont je suis en train de parler. Ceux qui veulent se connecter. Je répète encore cette prophétie d'aujourd'hui. Pendant que je vais prier avec quelqu'un aujourd'hui, ton cerveau sera délivré de tous le masque de la sorcellerie qu'on a mis sur toi. Voilà la prophétie que Dieu m'a donnée pour le service d'aujourd'hui. Les gens les sorciers invisibles qui dérangeaient ta vie seront démasqués. Tes yeux, bro, de déchacaillez. Toi, y a, oui, toi, quelqu'un qui est à ces choses. Tu ne sais pas si c'est la sorcellerie, tu ne sais pas si c'est quoi, tu ne sais pas, tu n'es pas trop sûr. Les histoires de la sorcellerie, ce sont les histoires de films ce sont les histoires, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Pendant que tu vas regarder l'émission les, les aujourd'hui, pendant que tu sois en prière avec nous ce soir, Dieu va te parler. Dieu va se révéler en toi. Et tu vas voir ce que Dieu a pour toi. Dieu va qui là-bas. Le Dieu, j'ai déconné. Je vous dis ce que Dieu m'a fait voir pour ce programme. Et je l'ai dit déjà à quelqu'un. Je le profite prophétise déjà dans la vie de quelqu'un. La puissance de Dieu va tomber sur toi. La puissance de Dieu va tomber sur toi. L'aveuglement que les sorciers ont mis dans ta vie sera brûlé. L'aveuglement que les sorciers ont mis dans ta vie sera brûlé par le nom de Jésus. Je le déclare par l'autorité que je... En Jésus, tu seras délivré, tes yeux seront délivrés de la sorcellerie. Ton cerveau sera délivré de la sorcellerie. Tu vas voir clair. Les envoûtements qu'on a mis sur ton cerveau ce soir vont brûler. Tous les envoûtements qu'on a mis sur ton cerveau vont brûler ce soir. Vont brûler. Le gros chêne qu'on a mis sur ton cerveau va prendre feu. Brûler, brûler par les noms puissants de Jésus. Voilà ce que notre Dieu a pour nous. Je dis shalom à mon frère Jacques, je dis shalom à ma fille Tatiana, je dis shalom à toute la famille connectée. Bien aimé, aidez-nous à partager ces vidéos pour que nos frères et sœurs puissent se connecter avec nous, pour que puissent savoir ce que Dieu est en train de faire avec nous. Les limitations de la sorcellerie sont brûlées dans la vie de quelqu'un. Il y a un feu qui est entré dans ton cerveau. Il y a un feu qui est entré dans ton cerveau. Voilà pourquoi je te le dis encore. La limitation que la sorcellerie a mis sur ton cerveau, ce soir sera brûlé pour toujours, pour toujours et pour toujours. La sorcellerie ne pourra plus jamais bloquer ton cerveau. Il est ta keta À partir de ce moment, tu vas avoir un emploi et tu vas le garder. Toi qu'on ne, qu ne pouvait pas employer, toi qu'on ne pouvait pas prendre au travail, toi qui est resté pendant beaucoup de années sans emploi à cause de la grosse sorcellerie de ta famille. Ah, toi aussi tu seras engagé, toi aussi tu vas avoir un contrat. Je suis dans, dans, dans un feu, je suis en train de parler et je me vois dans un feu. Un feu où Dieu m'a placé pour délivrer la vie de quelqu'un. Voilà l'esprit prophétique. L'esprit de la prophétie, c'est un esprit que Dieu met sur ses enfants. Enfin qu'ils puissent marcher comme Moïse. Pour aller dire à Pharaon, toi sorcier Pharaon, laisse partir mon peuple. C'est ça l'esprit prophétique. C'est ça même la base de l'esprit de la prophétie. Quand Dieu est descendu sur la montagne Sinaï pour parler avec Moïse, c'était parce qu'il y avait un gros démon. Il y avait un gros démon dans l'autre côté, un esprit de démon dans l'autre côté qui était en train de combattre les enfants de la maison d'Israël. Alors Dieu a envoyé son prophète pour aller faire les travail. C'est ça même qui a provoqué l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est un esprit que Dieu met sur son enfant. Et quand le, le prophète parle dans cet esprit-là, les choses arrivent, les choses arrive, le chose vont arriver dans ta vie. Les limitations de la sorcellerie vont brûler ce soir. Les limitations de la sorcellerie vont brûler ce soir. Les limitations de la sorcellerie vont brûler ce soir par le nom puissant de Jésus nous sommes bien-aimés dans notre écriture, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, voilà notre écriture de ce soir, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, tu dois refuser, tu dois dire que non, non, non, non, non. toi sorcier, je refuse ton travail dans ma vie, toi sorcier, je refuse ton travail dans ma vie. Tout le travail que tu es venu contre, faire contre moi, je dis carrément non, non, non au nom puissant de Jésus. Carrément carrément, je refuse le travail des sorciers. Voilà ce que tu dois dire pour ta vie. Voilà ce que tu dois déclarer pour ta vie. Voilà ce que tu dois dessiner pour ta vie. Tu dois dire, je refuse le travail des sorciers dans ma vie. Je refuse yeah, tout le fardeau que les sorciers sont venus pour te faire porter. Tu vas dire, je refuse. « Je refuse le fardeau des sorciers. Je refuse le fardeau des sorciers. Je refuse à parler non-puissants de Jésus. » Tu dois refuser. Tu commences par refuser. Et quand tu refuses, cela produit un feu. Quand tu refuses, Maintenant, la parole de Dieu peut venir visiter ta vie. La parole de Dieu peut entrer dans ta vie. La puissance de Dieu peut travailler avec toi. Dieu ne peut pas travailler avec toi si tu ne refuses pas. Si toi, tu es là et tu ne refuses pas, ça sera un peu difficile même pour Dieu lui-même. Parce que l'autorisation, c'est toi qui la donnes. Quand même le Saint-Esprit veut travailler pour toi, c'est toi qui permet le Saint-Esprit de travailler dans ta vie. Et quand les démons veulent travailler dans ta vie, quand les sorciers veulent manger ta vie, c'est toi qui les donnes la permission. Tu peux dire que non, homme de Dieu, moi je n'ai pas donné de permission. Oh, je te dis, quand ton grand-père, ta grand-mère donnait des permissions, c'était toi qui acceptais ces choses. Quand ton, tes arrière-parents, ils étaient là en train d'accepter ces choses, c'est toi qui les acceptais. Alors si eux, ils ont accepté et ces choses-là sont en train de te punir maintenant, tu dois le refuser. Tu dois le refuser, tu dois te mettre des dire Non, à partir d'aujourd'hui, parole de Dieu, à partir de ces moments, parole de Dieu, je refuse les travail de la sorcellerie dans ma vie. Je refuse le travail de la sorcellerie dans ma vie. Par le nom puissant de Jésus. Je le refuse. Je dis shalom à ma fille Bibi. Sois bénie Bibi, là où tu es, que le Seigneur continue à te bénir. Que la grâce de Dieu continue à s'ajouter dans ta vie. Que le Seigneur continue à mettre le feu dans ta vie. Que le Seigneur continue. Par le nom puissant de Jésus de te bénir, de te bénir. Bien aimé, nous sommes en train de dire ceci. La parole que Dieu te donne... C'est notre parole de la prière et que tu ne laisseras point vivre la sorcière. Le, ne, ne sois pas ne sois pas triste parce qu'on a dit la sorcière pour dire que oh ce sont le fils, le femme, le soeurs qui sont des sorcières. Non non non, les, la sorcellerie c'est il y a un démon qu'on appelle les démons de la sorcellerie et ces démons de la sorcellerie peut entrer dans un homme ou dans une femme. Alors il ne faut pas pleurer. C et cette écriture dans d'autres versions il s'est transformé pour appeler la magicien, le magicien, le et tout et tout et tout. Alors ne pleure pas. Mais nous sommes en train de voir alors, cette écriture hein, a le même valeur que quand on nous dit dans la Bible tu ne voleras pas. Tu, tu ne t'inclineras pas devant un autre Dieu. Tu ne, tu ne vas pas aller chercher la femme de ton, de ton voisin. Tu ne vas pas faire ceci. C'est un commandement de Dieu. Alors, le commandement doit être obéi. Alors, c'est dans le sens où non, non, non, ne t'en fais pas. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de prendre le caillou pour aller frapper quelqu'un. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis shalom à Tatiana Kelly, sois béni Tatiana Kelly. Sois encore béni par la puissance du Seigneur. Non, non, non, non, non, non. Ce n'est pas dans le sens là. C'est dans le sens où en esprit, tu dis à l'ennemi, non, non, toi ennemi, je refuse de te laisser vivre dans ma vie. Je refuse, tu dois refuser. Pendant que tu me regardes ce soir, tu dois dire que non. Je refuse à la sorcellerie de vivre dans ma tête. Je refuse, tu dois dire non à la sorcellerie. La sorcellerie ne doit pas habiter dans ta tête. La sorcellerie ne doit pas habiter dans ta tête. Tu dois dire non, carrément non, carrément non, carrément non, carrément non à la à la sorcellerie tu dis je refuse que la sorcellerie puisse habiter dans mon cerveau je refuse par le nom puissant de Jésus je refuse par le nom puissant de Jésus je refuse par le nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus mais bien-aimé qu'est-ce que je veux pour ce soir pour ce soir je veux la délivrance de ton cerveau. Pour ce soir, je veux la délivrance de ton cerveau. Pour ce soir, je veux la délivrance de ton cerveau. Tous les masques qu'on a mis sur tes yeux doivent brûler ce soir par le nom de Jésus. Tous les masques qu'on a mis sur toi, les, même les masques qu'on t'a fait porter quand tu étais bébé. Paro keda sobo L'onction puissante de Jésus a une puissance pour faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. La puissance. Alors, j'ai dit déjà à tout le monde, Rabou, pendant que tu te connectes, à ces programmes, tu es en train de te connecter à l'onction que Dieu a mis sur moi. Et parce que Robashikara, parce que tu te connectes à l'onction que Dieu a mis sur moi, tu es en train de te connecter Roba Tu es en train de te connecter à la puissance. Tu es en train de te connecter à l'autorité. Tu es en train de te connecter à Jésus qui est en moi. C'est lui qui m'a envoyé faire le travail. On a de Jésus. Alors cette puissance va entrer dans ta main. Cette puissance va entrer spécialement pour ce soir. Cette puissance va entrer dans ton cerveau. Je dis shalom à ma fille euh, Fanny Ewelle Fanny soit béni là où tu es que la puissance de Dieu te bénit au nom de Jésus bien-aimé aidez-nous à partager le vidéo aidez-nous à partager cette vidéo pour que nos frères et sœurs puissent se connecter que ensemble nous puissions être bénis par la parole du Seigneur Je suis en train de prier pour la tête de quelqu'un le sorcier je parle par ta Ndika, j'ai dit que les sorciers étaient les espions de Satan les sorciers étaient les espions de Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir un sorcier à côté de toi qui te fait des mauvaises choses et tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est un sorcier. Dans des pays, quand il y a un sorcier qui est espion de Satan, et cet espion de Satan devient président, ou bien il devient un roi. Rappelez-vous de la reine Jézabel. Elle était sorcière. Mais maintenant, parce qu'elle est devenue la reine en Israël, parce qu'elle était la reine à, à, à Jérusalem, elle pouvait maintenant envoûter tout Israël. Elle a donné la nourriture sorcellerie aux, aux prophètes. Les prophètes ont perdu les yeux prophétiques. C'est la sorcellerie. Alors, c'est pourquoi je dis que la sorcellerie, c'est l'espionnage de Satan. Et alors cet espionnage, ça entre pour avégler en, ton cerveau. Ton cerveau n'arrive pas à voir. Tu as ce qu'on appelle les ennemis invisibles. Un ennemi. Donc, tu sais, vous savez, il y a les gens qui, qui sont au bout. Ils sont au bout de leur vie. Ils veulent se suicider. Parce que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que les choses ne marchent pas. Mais ils essaient de voir qu'est-ce qui complique leur vie. Ils essaient de chercher qu'est-ce qui complique leur vie. Mais ils n'arrivent pas à voir. Parce que quoi L'invisibilité les, les, de la sorcellerie. Tous les ennemis invisibles dans ta vie. Aujourd'hui, j'envoie un feu pour le faire tomber. J'envoie un feu pour le faire tomber. J'envoie un feu pour le faire tomber. Au oh, nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Par le nom puissant de Jésus. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière par le nom puissant de Jésus. Je veux que tu puisses les déclarer ce soir. Tu dis que au nom de Jésus, je refuse de laisser vivre la sorcière dans mon cerveau. Il y a quelqu'un qui doit prier pour son cerveau ce soir. Tu vas dire avec moi: Je refuse de laisser vivre la sorcière dans mon cerveau. Les démons de la sorcellerie ne peuvent plus dominer mon cerveau. Les démons Pathie Katra Baroche Karaba au bon des chicat promotion qui a été bloqué par les sorciers. Elle vient vers toi par le feu Je suis en train de voir le ciel Dans ta vie ouvert Et la boule de Karabaka, C'est comme une boule de feu qui descend Et cette boule de feu est en train De brûler tous les sorciers Qui étaient dans ton ciel Tous les sorciers qui étaient dans ton ciel sont brûlés Par le feu Et ton élévation arrive Ta promotion arrive Ta couronne arrive Au nom puissant de Jésus Et j'ai dit à quelqu'un ton mariage arrive par le feu, ton mariage arrive par le feu, tous les sorciers qui étaient ensemble pour manger ton mariage, ils vont se manger eux-mêmes, ils vont se manger eux-mêmes, ils vont se manger eux-mêmes au nom puissant de Jésus. Il y a les gens qui pleurent, ils disent que, oh, mais, il pleure, il pleure. Bon, allez pleurer, allez pleurer là-bas. Nous sommes en train de faire les choses prophétiques ici. Je suis en train de dire à quelqu'un, oui, tu peux me dire, oh, homme de Dieu, mais n'est-ce pas, la Bible dit que vous aimerez vos ennemis. Vous et oui, on aime les personnes, on aime les gens, on n'aime pas les démons. Dieu ne t'a pas demandé d'aimer les démons. Dieu, tu aimeras ton prochain. Oui, pas ton prochain, tu aimeras ton prochain, la personne, pas les démons pas les démons. Dieu n'est, Dieu, tu, tu vas pas trouver dans la Bible où Dieu te dit d'aimer les démons ou d'aimer le mal. Nous sommes en train d'attaquer les démons. Les démons, tu dis toi démons de la sorcellerie Tu ne peux pas envoûter mon cerveau au nom de Jésus Toi démons de la sorcellerie Tu ne peux pas envoûter mon cerveau au nom de Jésus Toi démon de la sorcellerie Tu ne peux pas envoûter mon cerveau par le feu au nom de Jésus Alors, c'est une personne hein, qui a un mauvais cœur La personne a accepté le mauvais cœur la personne a accepté d'être un, un, un, un marabout La personne a accepté d'être un vaudou La personne a un mauvais cœur C'est la personne maintenant qui veut utiliser la sorcellerie pour te tuer Alors, si quelqu'un vient avec son arme Et décide à tuer le prophète de Dieu Le prophète de Dieu a le droit de dire toute arme forgée contre moi doit rentrer d'où ça vient. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur et ça doit rentrer au nom de Jésus. Toute la semaine, je vous ai parlé. Goliath était venu avec un épée. Goliath était un sorcier. Goliath c'est un sorcier. Goliath était venu avec un épée. Il était en train d'insulter l'armée d'Israël. Il avait son épée et il disait que j'ai l'épée, je vais vous tuer. Mais quand David est venu, il avait pris l'épée de Goliath pour couper la tête de Goliath. Voilà pourquoi je prophétise. Je pointe ta vie, je te pointe, je te pointe. Où est ma caméra? Je te pointe avec mon doigt. Je te dis, toi qui me regardes ce soir, tous les sorciers qui sont venus pour manger ta vie, ils vont se manger eux-mêmes. Tous les sorciers qui sont venus pour manger ton cerveau, ils vont se manger eux-mêmes par les noms puissant de Jésus. Je te pointe et je te dis, toute l'imitation des sorciers dans ta vie doit brûler ce soir, pendant que je parle maintenant. Je dis shalom à ma soeur Etinissa, sois béni Etinissa, je suis ton papa et ça fait longtemps que tu me cherches. Sois béni, sois béni, je suis content de te voir connecté ce soir. Soyez tous bénis par mes soeurs et frères, soyez tous bénis, même toi qui ne me dis pas bonsoir dans les commentaires, sois béni là où tu es, que la puissance de Dieu brûle tous les sorciers contre toi. Tous les sorciers contre toi brûlent. Il est temps que l'église décide d'allumer un feu contre les sorciers. Voilà ce que je suis en train de faire ce soir. Et le feu voit le brûler. Le feu voit le brûler au nom puissant de Jésus. Le feu voit le brûler. Yes, yes, yes, yes. Au nom puissant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu. Donne-moi ton feu, oh mon Dieu, donne-moi ton feu, par le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, donne-moi ton feu, oh mon Dieu, donne-moi ton feu, par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, oh mon Dieu. <Sus> Raboche <-trucks> Yandaka, Yandeke, Yamara, Yoboro. Oh mon Dieu, donne-moi ton feu, par le nom de Jésus. Oh mon Dieu, donne-moi ton feu par le nom de Jésus. Yes, il y a un feu. Dieu est en train d'allumer un feu. Dieu est en train d'allumer un feu. Je veux que quelqu'un puisse dire, oh mon Dieu, donne-moi ton feu contre tous les sorciers qui attaquent ma vie. Dis, oh mon Dieu. Donne-moi un feu contre tous les sorciers qui attaquent ma vie. Oh mon Dieu, donne-moi un feu contre tous les sorciers qui attaquent ma vie. Oh mon Dieu, donne-moi un feu contre tous les sorciers qui attaquent ma vie au nom de Jésus. Yes, j'ai dit shalom à Master Christelle Sadjero. Sois béni Christelle, sois béni par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu est en train de faire des choses maintenant là. Le Seigneur est en train de faire les choses maintenant là. Il est en train de faire des choses maintenant. Pendant que nous sommes en train de parler. Dieu est en train de faire des choses. Rabo, raba Shoko. Dieu est en train de faire des choses. Pendant que je suis en train de parler au Dieu, yes, il y a un feu que Dieu a allumé maintenant dans la maison de quelqu'un. Il y a un feu que Dieu... rabo, Shekera, Dieu a allumé un feu dans la maison de quelqu'un. Pendant que tu me regardes, la vase, là où on avait mis ta vie... Elle est brûlée par le nom de Jésus. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Yes, oh mon Dieu, délivre-moi par le feu. Quelqu'un va dire, oh mon Dieu, délivre-moi de la sorcellerie de la maison de mon père. Mon Dieu, délivre-moi de la sorcellerie de la maison de ma mère. Par le feu, par le feu, par le feu. Toutes les limitations que je suis en train de voir dans ta vie. Ce soir, tu vas savoir que je suis un prophète envoyé par le Dieu. Par le véritable Dieu de Jacob. Voilà ce que je vois. Il y a un ange avec un épée. Il y a un ange avec un épée. Il y a un ange avec un épée. Il y a Takarabosu. Il est en train de, de travailler dans le ciel. Il est en train de boucher. Pendant que les anges de Dieu volent, on refuse tous les sorciers de voler. On refuse à tous les sorciers de voler. Tu vas dire avec moi ce soir, par le nom de Jésus, je refuse à tous les sorciers de ma famille de voler dans mon ciel. Je refuse. Il y a quelqu'un qui doit dire cette chose maintenant. Tu dois d'abord refuser. Quand tu es en train de refuser, ça veut dire que de l'autre côté, tu es en train de donner la permission. Tu es en train de donner la permission aux anges de Dieu de couper tous les sorciers avec le paix qui brûle. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Par le nom puissant de Jésus! Oh mon dieu! Par le nom puissant de Jésus! Brûle tous les sorciers! Tous les sorciers qui sont en train de voler dans le ciel! Tout l'ensemble des sorciers qui sont en train de voler, parce qu'il y a des sorciers qui ont été brûlés, ils sont partis demander des renforts. Ils sont, ils sont partis demander des renforts ils de dire que non, on est en train de nous brûler ici, les choses, ça ne marche pas. Et on le brûle aussi. Toutes les limitations, je suis en train de voir dans ton ciel des limitations qui ont été mises par les sorciers. Des limitations qui ont été mises par les sorciers. De façon que même ta prière n'arrive pas à monter même ta prière n'arrive pas à monter. Aujourd'hui, j'envoie un ange de Dieu. On les appelle les messagers du feu. Arokeda que Dieu envoie avec un feu pour brûler. Ce soir, je déclare dans ton espace, dans ton ciel, les anges de Dieu pour faire tomber, faire tomber, faire tomber tous les sorciers, tous les sorciers qui sont en train de tourner dans ton ciel, on le fait tomber par le feu au nom de Jésus. Tous les sorciers qui sont en train de tourner dans ton ciel, on le fait tomber par le feu. Yatabaraba, Demoshokara, sorciers des limitations. Tous les chaînes invisibles des limitations. Ces chaînes, je les avais vues hier. Aujourd'hui, je le vois encore résister dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas qui tu es, mais aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est ton tour. Toutes les limitations, les blocages, tu as été placé dans ta vie par les sorciers. Blocage dans ton travail, blocage dans ton ministère, blocage blocage dans tes affaires, blocage dans tes finances. Aujourd'hui, ces chaînes invisibles de Satan, ces chaînes invisibles des sorciers, je le brise par le nom de Jésus. Je le brise par le nom de Jésus. Je le brise par le nom de Jésus. Je Prise ces chaînes. Yes, au nom puissant de Jésus. Je refuse toute limitation dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse toute limitation dans ma vie au nom de Jésus. Tu les dis, répète ça avec moi. Bien-aimé, répète ça avec moi. Je refuse toute limitation. Dans ma vie au nom de Jésus. Toute limitation qui a été placée dans ta vie par les sorciers. Je commande à ces limitations de brûler par le feu. Quelqu'un va dire avec moi là où tu es. Toi sorcellerie. Dans la maison de ma mère. Brûle par le nom de Jésus. Toi sorcellerie. Dans la maison de mon père. Brûle par le nom de Jésus. Commence commence à tirer. Continue. C'est un feu qui sort de ta bouche. Continue à déclarer. Continue à commander. Tu dis, toi sorcellerie. Dans la maison de mon, mère, de mon père. Brûle par le nom de Jésus. Toi sorcellerie. Dans la maison de ma mère. Brûle par le nom de Jésus, brûle par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Il y a un grand feu qui est allumé en ces lieux. Je prie à ces mêmes feux dans ta maison, toi qui es connecté à ces programmes. Reçois ces feux ici, reçois ce feu ici. Tous les sorciers qui dérangent ta vie, qu'ils soient visités par le feu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le saro -Beshika. la parole de ce soir me revient. La parole de ce soir me revient. La parole de ce soir me revient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle. Je suis en train de prier pour le cerveau de quelqu'un. Ton cerveau a été envoûté, ça fait beaucoup de années. Tu n'arrives pas, tu essaies de voir la vie, mais tu ne vois pas la vie comme un normal. Parce que ton cerveau est envoûté. Je vois quelqu'un. Le sorcier de ta famille t'ont aveuglé, tellement aveuglé, qu'ils sont à mesure que pendant la nuit, quand tu dors, ils peuvent te faire sortir de ton lit, t'amener dans la sorcellerie. Et tu travailles pour eux dans la sorcellerie. Et ils te, ils te ramènent le matin, tu te réveilles fatigué. Tu te réveilles avec les épaules fatiguées. Tu te réveilles avec des lourds de fardeaux dans ta vie. Sans le savoir, tu as travaillé la nuit. Tes yeux sont fermés, tu n'arrives pas à voir. Alors, à partir d'aujourd'hui, cette malédiction sur ta vie, je la brise. À part au je suis un prophète de Dieu. Je suis envoyé par Dieu pour délivrer la vie de quelqu'un. Il a mis l'onction sur ma tête pour délivrer la vie de quelqu'un. Je suis autorisé de dire une parole à partir d'ici. Et cette parole, elle sort d'ici. Elle arrive chez toi comme un feu. Je suis autour de Brana. Pendant que tu te connectes, pendant que tu te connectes à l'onction, c'est ce qu'on appelle la connexion prophétique. Tu te connectes avec ce que Dieu a mis sur ma tête. Et je fais sortir ce que Dieu a mis sur moi. Ça, entre dans ta maison. Ça fait un travail dans ta vie. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un feu. Dieu, Brada, Shindara, Bogo, laissez-moi aider une personne. Quand Dieu a voulu créer le ciel, et la terre tu as vu dieu bouger de son trône quand dieu devait créer le ciel et la terre dieu n'a pas bougé de son trône dès là où il était dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut De là où il était et l'homme a dit seigneur si tu peux seulement dire une parole Bondé, Chakara, il y a une parole dans ma bouche pour ton cerveau ce soir. Je commande la libération de ton cerveau. Je commande la libération de ton cerveau par le nom puissant de Jésus. Je commande tout blocage dans ton cerveau doit brûler ce soir. Doit brûler ce soir par le nom puissant. Puissant de Jésus. Il y a quelqu'un cette semaine... Qui a de témoignages pour moi. J'ai reçu une une personne déjà qui m'a parlé, m'a dit "Oh homme de Dieu, tout ce que tu disais, tu me parlais à moi." Il y a quelqu'un d'autre. Mon numéro pour ceux qui n'ont pas mon numéro, mon numéro est dans, dans dans dans la description de ce programme. Prends les numéros et fais-moi savoir ce que les Seigneur a fait pour toi. Le témoignage aussi permet de façon que quand tu témoignes il ne puisse pas être à mesure de reconstruire ces choses sur toi au nom puissant de Jésus. Je suis en train de déclarer. Je te dis encore, par le nom de Jésus, ton cerveau est en train de brûler. Je vois quelqu'un par derrière là, ton cerveau est en train de brûler. Ton cerveau est en train de brûler. Pendant que ton cerveau est en train de brûler, tu dis que oh mon Dieu, est-ce qu'il y avait quelque chose là derrière mon cerveau tu dis, oh Seigneur, est-ce qu'il y avait quelque chose là derrière mon cerveau Je t'ai dit, ton cerveau est en train de brûler ce soir par le nom puissant de Jésus. Ton cerveau est en train de brûler ce soir par le nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur m'a parlé pour ce programme, qu'il va avoir des délivrances des cerveaux. Pour ce soir, pour ce soir, Dieu m'a parlé pour ce soir qu il va avoir des cerveaux délivrés. Il y a des cerveaux qui vont être délivrés. Pendant que je suis en train de parler, cette parole prophétique qui sort dans ma bouche, elle c'est un feu, elle entre dans tes oreilles, elle brûle la, la bouquetabo, elle, la parole brûle la faute, cette la bouquet d'Achinda, la faute reste des sorciers dans ton cerveau. Elle doit brûler pendant que je parle ce soir. La forteresse des sorciers dans ton cerveau doit brûler ce soir pendant que je suis en train de parler. Au nom puissant de Jésus. Obakia Korobaraba La Boshi. Pendant que je suis en train de parler, je ne te parle pas des choses qui vont arriver la semaine prochaine. Je suis en train de te parler des choses. Pendant que je parle, les choses arrivent. Pendant que je parle, ces choses doivent arriver au nom de Jésus. Pendant que je te parle, ces choses arrivent. Oh, Oh mon Dieu. Il y a quelqu'un qui doit m'aider à partager ces vidéos pour délivrer un ami. Aide-moi. Il y a un de tes amis qui doit être délivré ce soir. Le feu doit entrer dans son cerveau. Ça fait des années que ton cerveau a été bloqué, mais pour ce soir, ça s'arrête là. Pour ce soir, ça s'arrête là. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. « Yaro, kera bacho, koro, Oh yes, ma soeur Yolande Pania, sois béni, sois béni, sois béni par le nom puissant de Jésus. Bien aimé, aidez-nous à partager ces vidéos. Aidez-nous à partager ces vidéos pendant que Dieu est en, il y a des cerveaux, des histoires qu'on a construites dans ton cerveau pendant des années. Je suis en train de le voir fuir. C'est en train de sauter. Il y a des, des, des, des, des, des, des bagages, des sorciers qu'ils ont mis dans ton cerveau pour te faire voir des films. Pendant que ta vie est en train d'être détruite, toi, tu vois des films. Pendant que ta vie est en train d'être enfoncée, toi, tu vois des films. Mais ce soir, tous les bagages des sorciers dans ton cerveau doivent brûler. Tous les bagages des sorciers dans ton cerveau doivent brûler. Et les sorciers qui appris que ce soit son travail de mettre des bêtises dans ton cerveau, sa main prend feu Oh, le Dieu véritable est en train de me parler le véritable Dieu est en train de me parler et je te dis ce que Dieu me dit je t'annonce ce que le Seigneur m'annonce je te parle de ce que le Seigneur Dieu me fait voir La ton cerveau doit être libéré ce soir de toute la sorcellerie qui t'est dérangée Astrid, ma fille, sois bénie là où tu es. Que une puissance de Dieu descend sur ton cerveau. Une puissance. Ton intelligence doit revenir dans ton cerveau rapidement au nom de Jésus. Ton intelligence doit revenir dans ton cerveau rapidement, immédiatement au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, les choses dont je suis en train de parler, ça doit arriver pendant que je suis en train de parler. Par l'onction de Dieu, par l'onction de Dieu sur moi. Je te dis ce que Dieu m'a dit qu'il va faire ce soir. Ton cerveau doit être libéré ce soir. Le fait naître, de ton cerveau doit être réouverte, enfin que tu puisses voir la lumière, ton intelligence doit tourner encore, tu te broques, comment est-ce que tes affaires peuvent progresser, pendant que ton vrai cerveau est en bas de la mer, Tu on a laissé quelque chose dans ta tête, pendant que ton vrai cerveau est en bas de la mer, tous les sorciers de ta famille utilisent ton cerveau. Tu sais que tu es intelligent, mais ton intelligence n'arrive pas à te faire sortir du trou là où on t'a mis. Alors, si tu ne sors pas du trou là où on t'a mis, c'est ce qu'on appelle la mort. Mais l'onction, l'onction, c'est ce qu'on appelle l'onction de Jésus. C'est la puissance de Jésus qui descend sur toi et tu vois la lumière, l'onction. C'est la puissance de Jésus qui descend sur toi et tu es sauvé l'onction, c'est la puissance de Jésus qui descend sur toi et toute la sorcellerie qui était dans ta tête fuit. La sorcellerie qui était dans ta tête fuit. La sorcellerie qui était dans ta tête doit fuir au nom de Jésus. Quelqu'un va dire avec moi. Lève-toi mon Dieu, que tous les sorciers qui sont contre ma tête Commence à fuir au nom de Jésus Lève-toi éternel mon Dieu Brûle tous les sorciers contre ma tête Pourquoi les attaques contre ta tête Quelqu'un peut me demander Oh homme de Dieu pourquoi ces attaques contre ma tête Pourquoi est-ce que je mal à la tête Quand on attaque ta tête Quand on attaque ton cerveau c'est ça, c'est ce qu'on appelle, on veut, on veut dire attaquer ta vie Parce que ta tête c'est ton autorité Ta tête c'est ton identité On dit que Jésus Christ est la tête de l'église La tête c'est là où on met la couronne Les étoiles de ta vie c'est sur ta tête, sur ton front Les étoiles sont attachées à ta couronne qu'on met sur la tête Maintenant si ta tête est attaquée si tes étoiles sont effacées, comment est-ce que tu peux réussir dans la vie Comment est-ce que tu peux sauter les obstacles Comment est-ce que tu vas avoir des promotions Comment est-ce que tu vas avancer même dans ton ministère Comment est-ce que tu vas avoir ton joli mariage Comment est-ce que tu vas avoir ton voyage pendant que ta tête est attaquée ta couronne n'est pas à la tête. Ta tête est environnée par des bandages de la sorcellerie pour te rendre aveugle. Mais ce soit tu dis, au nom puissant de Jésus, tous les sorciers contre ma tête, brûlés au nom de Jésus. Quelqu'un, là où tu es, là où tu es, tu t'attaques au brindage, tu dois le dire ce soir. Là où tu es, tu vas dire, laisse que les gens de la maison pensent que tu es devenu fou. Laisse que les gens de la maison pensent que tu es devenu folle. Mais tu dois le dire ce soir avec moi. Tous les sorciers contre ma tête, brûlés au nom de Jésus. Tous les sorciers contre Ma tête. Brûlez au nom puissant de Jésus. Tous les sorciers, tu vas le répéter avec moi. Si tu ne peux pas les dire dans la maison où tu es, je te dis, écris-les en capital dans les commentaires. Tu vas dire, tous les sorciers contre ma tête, brûlez au nom de Jésus. Toute la sorcellerie qu'on a plantée dans ma tête. Brûle. Chakarobe shikaranda shikara. Tu vas commander à la sorcellerie qu'on a mis dans ta tête de brûler. Tu vas commander à la sorcellerie qu'on a mis dans ta tête de brûler. Tu vas dire, toi, sorcellerie, dans ma tête, brûle au nom de Jésus. Il y a des opérations des sorciers qui sont différentes d'une personne à une personne. Mais quand il s'agit Des attaques de la sorcellerie Contre la tête et le cerveau C'est la même chose C'est la même Vous Pourquoi est-ce que Jésus A porté une couronne des épines Jésus a porté une couronne Des épines Pour prendre la malédiction Qui était destinée pour ta tête Pour prendre les épines C'était pour ta tête Mais Jésus Christ a porté cette couronne des épines pourquoi c'est le sorcier qui vient avec une couronne des épines sur les gens si tu as une couronne des épines sur ta tête, tu ne peux pas réfléchir comme il faut. Si tu as une couronne des épines sur ta tête, tu ne peux pas réfléchir comme il faut. Si tu as une couronne des épines sur ta tête, tes idées ne peuvent pas sortir comme il faut. Comment est-ce que tu peux avoir une bonne idée si ta tête est remplie des épines Je prie, je prophétise sur toi qui me regarde ce soir. Tous les épines de la sorcellerie qu'on a mis sur ta tête. Tête. Je le renvoie à l'expéditeur. Tout celui qui est venu avec sa main de sorcier, planter les épines dans ton cerveau. J'appuie capo comme un prophète de Dieu. Par l'onction de Dieu sur moi. Je suis ouin. Je suis ouin. Je suis un ouin de Dieu. Je suis un prophète de Dieu. Et je déclare dans ma dimension de prophète de Dieu. Tous les épines qu'on a mis dans ton cerveau je les commande de rentrer à l'expéditeur, de rentrer à la source les sorciers qui est venu planter les épines dans ton cerveau il va manger ses propres épines il va manger ses propres épines il va les manger maintenant il n'y a pas de délai dans la manifestation de la parole de Dieu. Tous les clous qu'on a mis dans ton cerveau, je les commande de sortir. Je les commande de sortir. J'ai raboqué par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, une minute. une minute. Je parle pour les oreilles de quelqu'un. Tes oreilles ont été assassinées par des clous. J'ai vu tes oreilles. On a enfoncé des clous de la sorcellerie dans tes oreilles. Voilà pourquoi tu as mal aux oreilles. Ce soit pendant que tu me regardes. Pas demain, Pas le pendant que la parole sort. Tes oreilles sont guéries. Tu me permets, Prokeraba, Sukoraba, tout celui qui est connecté, directement me permet de prier pour lui. Voilà l'onction sur mon ministère, voilà l'onction sur cette plateforme. Si tu ne veux pas recevoir cette onction, tu peux fuir. Là, tu peux fuir parce que c'est dangereux. Parce que si tu aimes... Ton oncle, ta tante qui est sorcière, qui veut te manger. La tante veut te manger, mais toi, tu l'aimes beaucoup. Oh, j'aime beaucoup ma tante. Elle est vraiment gentille. Elle m'achète de bonbons. Elle m'achète des biscuits. Mais dans la sorcellerie, ta tante, c'est un gros serpent qui veut te manger. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais si tu restes connecté ici, l'onction de la puissance de Dieu peut te frapper dans le ventre et commander un feu sur ta tante là où elle est, elle risque de tomber. C'est pour pourquoi tu feras, tu feras mieux si tu aimes ta tante? Si tu préfères que ta tante te mange, toi, et que tu puisses partir. Alors, fuis, fuis, fuis, fuis, fuis, fuis, et que la tante parte te manger là-bas. Mais pour toi qui est connecté, pour toi qui veux voir la délivrance, toi qui es fatigué, toi qui es en train de dire « Oh Dieu, jusqu'à car les sorciers vont bloquer ma vie jusqu'à Kaborenda Chikera Sekaraboro te Oh, le Seigneur Dieu est un guerrier. Le Seigneur Dieu est un guerrier. Lo Tunde Kabata tout Chanda le Seigneur est un guerrier. Il veut délivrer ta vie par le feu. Le Seigneur est un guerrier. Il veut te délivrer immédiatement par le feu. Le Seigneur est un guerrier. Pharaon avec tous les soldats. Pharaon est venu avec tous ses soldats pour taper les enfants d'Israël. Pharaon a fait ça aux enfants d'Israël. Mais le jour-là, quand l'onction prophétique est venue, tous les soldats qui étaient avec Pharaon, qui ont suivi Pharaon, la parole de Dieu avait dit, les Égyptiens les que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez jamais plus revoir. Oui, parce que Pharaon est venu pour taper les enfants d'Israël. Pharaon et son armée et ses chariots, ils sont venus attaquer les enfants d'Israël pour les déchirer. Tous les sorciers qui sont venus pour déchirer ta vie, ils seront déchirés. Ils seront déchirés. Bro, il y a une parole qui sort de ma bouche, hein. Et cette parole, elle ne va pas rentrer vide Parce que c'est Dieu qui est en train de parler à quelqu'un Les d'Abashida. Je suis en train de voir l'échelle de ta vie ouverte Je suis en train de te voir, tu es en train de monter à l'échelle Tu montes à l'échelle, tu montes à l'échelle Pour cette fois-ci, tu es en train de monter à l'échelle L'élévation de ta vie arrive maintenant a oh broqué il y a des témoignages je suis en train de voir une une une grande bouteille que dieu a ouverte. il est en train de verser l'onction il est en train de verser l'onction. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me montres là? Le Seigneur est en train de verser l'onction à partir de ma tête. Et c'est là, tout, tout ce qui est connecté, ce soit comme l'électricité prophétique, l'électricité, il va mourir à ta place. Je répète, ils vont mourir à ta place. Ainsi dit l'éternel, le véritable Dieu. Ils vont mourir à ta place. Ils vont mourir à ta place. Ils vont mourir à ta place. Ils vont mourir à ta place. Par les noms puissants de Jésus. Ils vont, Carobo, ceux qui sont venus pour te manger, ils vont mourir à ta place. Ceux qui sont venus pour manger tes enfants, ils vont mourir à la place de tes enfants. Ceux qui sont venus pour provoquer les accidents de la mort dans ta vie, ils vont mourir à ta place. J'entends dans mes oreilles, je l'ai dis à quelqu'un ce soir, ils vont mourir à ta place place au nom de Jésus. Ils vont mourir à ta place au Bodo Shindarataka. Je suis en train de voir la main de Dieu qui est en train de bouleverser des montagnes. Ceux qui sont partis se cachent en bas de la montagne. Le Seigneur les attaque même en bas de la montagne. Au Sorinda shaka, même en bas de la montagne, le véritable Dieu les attaque. Bien aimé, Et si tu n'as pas encore partager ces vidéos, aide-moi à partager ces vidéos. Aide-moi à partager ces vidéos. Brown des Aide-moi à partager le vidéo. partage appuyez sur partage. Aide-moi à partager. Là où tu es, aide-moi à partager ces vidéos par le nom puissant de Jésus. Je, je parle à mes frères et ceux qui nous regardent dans les différents groupes, dans nos différents groupes, si nos différentes pages, tu peux me dire que homme de Dieu, comment ça veut dire que moi, j'arrive pas à voir mes commentaires à l'écran. Oui les commentaires parce que je peux pas je peux pas connecter les commentaires sur tous les différents pages dans tous les différents groupes c est, c est, le système est connecté seulement à notre, notre page Kinga TV alors tous les commentaires qui, qui filent aussi à l'écran ce sont les commentaires de Kinga TV alors si tu veux voir ton commentaire c'est automatique alors tu veux voir ton commentaire directement aussi euh, inscris-toi direct à euh, viens nous regarder à partir directement de Kinga TV je sais qu'il y a nos frères qui nous regardent dans des différents groupes si des différentes pages, au nom de Jésus, sur les différentes pages, alors, tu peux, viens sur King TV, donc King TV, c'est King TV, ouais, comme tu le vois sur euh, l'écran, on nous a mis King TV, c'est comme ça que tu le vois, King TV 4, au nom puissant de Jésus, au nom puissant, puissant de Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Jésus qui est le Christ. Oui, alors je vois, je vois le témoignage de notre frère Jacob. Je vis un ange dans ma chambre. Au nom puissant de Jésus. Euh, notre sœur, ma fille Etinessa, nous dit tous les sorciers qui tous les sorciers que le tout tout toutes les sorcelleries que les sorciers ont mis dans ma tête soient brûlés au nom de Jésus. Que cela soit brûlé par le nom puissant de Jésus. Et notre frère Jacques nous dit, je vis un ange dans ma chambre et c'est ainsi, et c'est ainsi, Dieu est en train de visiter les gens. Dieu est en train de visiter les gens. Ebrah. Dieu est en train de visiter les gens. Dieu est en train de visiter son peuple. Dieu est en train de visiter ses enfants. La délivrance de Dieu arrive. Il y, y a chariot de feu. Éternel notre Dieu, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, chariot de feu avec des chevaux en feu, chariot d'Israël avec des chevaux en feu, le Dieu d'Élie qui répond par le feu, le Dieu d'Élie qui délivre par le feu, chariot d'Israël, le Dieu de Jacob est un homme de guerre, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Il sait comment délivrer ses enfants. Ce soir, par le doigt de Dieu, il y a la délivrance dans ta vie contre la sorcellerie. C'est soit, je suis en train de voir, mon Dieu, mon Dieu, ce que Dieu avait dit est vrai. La délivrance de ton cerveau. Il y a quelqu'un, il y a comme une liquide qui est en train de couler sur ta tête. Il y a comme une liquide. Qui, est en train de, qui coule sur ta tête là pendant que tu me regardes. C'est comme hier, yeah, c'est Waro, qui est là-bas. Wow, okay, Je suis en train de voir sur quelqu'un une liquide. Et cette liquide, c'est comme le miel. Je vu, euh, vu ces témoignages dans la vie de quelqu'un cette semaine. Et ça vient aussi Dieu. Visite quelqu'un aussi avec la même chose ce soir. Visite prophétique. Ta tête est délivrée. Tes rêves qui ont été limités, bloqués par la sorcellerie qui était sur ton cerveau. Tes rêves sont libérés. Ta, la définition de tes idées est délivrée. Yes, tes certificats. Oui, tes certificats. Il y a quelqu'un qui, qui est connecté à ce ministère avec beaucoup de certificats. Tu as des certificats, mais dans la maison, c'est comme le papier. Mais le vrai certificat sont dehors, dans la sorcellerie. Les sorciers, chaque nuit, ils font leur numéro 1, l'air numéro 2 sur tes certificats dans la sorcellerie. Mais ce soir, un feu les a brûlés. Un feu les a brûlés. Ta promotion, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un certificat. Qui sort du ciel pour toi. Je suis en train de voir ton élévation. Qui sort du ciel par le feu. Je suis en train de voir ta promotion par le feu. Mon Dieu, mon Dieu. Yes, c'est ce que j'ai vu. Yes, j'avais vu ces choses. Je sais pas si j'ai parlé de ça. Je veux quelqu'un monter. Tu montais les escaliers et les escaliers t'amenaient devant le ciel. Tu montais ton ciel est ouvert et tu étais à mesure de monter les escaliers. Et je t'ai dit, c'est l'élévation. C'est l'élévation. C'est la promotion. Yes, ta compagnie va produire de l'argent et de l'argent et de l'argent. nom de Jésus. Honneur de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup, il y a, oh re, toka, toi sois béni, toi sois béni, toi sois béni, je t'ai béni et puis je te dis, toi sois béni, toi sois béni, au nom de Jésus et je te dis, tout, il y a beaucoup de gens qui ont tes dettes, bien qu'ils veulent payer, ils n'arrivent pas à payer. Il y a beaucoup de gens qui ont tes dettes, bien qu'ils veulent payer, ils n'arrivent pas à payer parce que c'est la sorcellerie qui est venue prendre ton argent c'est de chikara. ce sont des sorciers qui sont venus emprunter ton argent et ils gardent ton argent dans la sorcellerie ils veulent pas payer la dette aujourd'hui comme un prophète j'envoie un feu j'envoie un feu j'envoie un feu j'envoie un feu j'envoie un feu j'envoie un feu j'envoie un feu par le nom de Jésus j'envoie un feu par le nom de Jésus. Oh yes! Oh yes! C'est toi ma fille Yolande. C'est toi ma fille Yolande. Tous ceux qui sont venus emprunter, je le commande de venir payer. Tous les sorciers qui sont venus emprunter chez toi, et il ne veut pas payer. Je le commande de vomir tes finances. Je le commande de vomir tes finances. Je le commande de vomir tes finances par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. de. Oh, la tête, ta tête est délivrée. Tes finances sont délivrées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, tu as fait des grandes choses. Merci Seigneur Jésus. Cette l'onction de Dieu a été libérée ce soir pour libérer les cerveaux de quelqu'un. Et ton cerveau est libéré. La parole de Dieu, elle vient avec une vol rapide. La parole de Dieu, elle vole avec une vol rapide. Il n'y a pas de délai dans la manifestation de ce que Dieu dit. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Dieu a dit la chose. Et la chose arrive.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 Il n'y a pas de délai. Il y a des gens, pendant que je vous parle, il y a des gens qui sont dans leur maison, ils ne regardent pas ce programme assis. Non, et ils sont par terre. Pendant que le téléphone est à côté, ils sont par terre et le feu est en train de travailler dans leur ventre. Et je suis en train de le voir. Je le vois clairement à l'écran. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, la chose arrive pour Tatiana keli au nom de Jésus. Oh mon Dieu, diakorobe shinda Oh bronde shi Oh boro kedambarabaraba. raba Oh boro Oh boro sinde. Oh boro Oh boro, berere, raba, sinde, raba. Eh, Oh ra, mondena. O, boro, kerandarabarabaraba. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu te délivres par le feu. Tu te délivres par le feu. Tu délivres par le feu, Branda Shikerabanda. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu délivres par le feu. Le Dieu de Jacob délivre par le feu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le véritable Dieu délivre par le feu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Quelqu'un va dire merci Seigneur Jésus. Là où tu es, tu vas dire merci Seigneur Jésus. Tu vas lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui oh mon Dieu, merci, merci. Oh merci Seigneur Jésus. Merci mon roi, merci papa. Dis-lui merci papa, merci Seigneur. Oh merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Alléluia. Oh yes. Dis-lui merci Jésus. Merci. Dieu lui, merci. Mon cerveau a été délivré ce soir. Mon cerveau a été délivré ce soir par la délivrance du Tout-Puissant. Mon cerveau, Dieu lui, Seigneur, merci. Mon cerveau a été délivré ce soir de toute la sorcellerie, toute la construction des sorciers qui étaient sur la tête. Elle a été Brûlée par le nom de Jésus, toute la sorcellerie qui a été sur ta tête, elle a été brûlée par le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, merci Seigneur, merci merci Seigneur Jésus. Oh merci mon véritable Dieu, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de limitation Les limitations qui ont ta vie qui ont été placées par les sorciers a été il automatiquement par les nom puissants de jésus il y a une colère sainte de dieu contre les sorciers les sorciers ont fait beaucoup de dégâts ils ont fait des dégâts et ils ont ils n'étaient pas challengés. ils n'étaient pas challenge il y avait des was no challenge et guest dame il n'y avait pas de challenge contre eux mais ce soir nous sommes en train de monter un feu feu contre les sorciers. Voilà pourquoi, avant qu'on se sépare ce soir, avant qu'on se sépare ce soir, je veux que tu répètes avec moi que le Shaki Akaro, oh mon Dieu, merci, merci, merci, oh rabat, l'onction continue à fonctionner, l'onction continue à fonctionner, l'onction continue à fonctionner. Mais avant qu'on se sépare, tu vas les dire. Je commande à tous les sorciers de ma famille de pleurer au nom de Jésus. Je commande à tous les sorciers de ma famille de pleurer au nom puissant de Jésus. Je commande à tous les sorciers de ma famille de pleurer au nom de Jésus. Je répète quelque chose avant qu'on se sépare ce soir. Ce n'est pas que je suis en train de faire monter les démons des sorciers contre le Saint-Esprit ou contre l'Église. Non, non, non. Les démons des sorciers sont rien. Il n'y a, a rien. Les démons des sorciers, ils sont aussi démons comme les démons des malaria, les démons de toutes les bêtises qu'on a comme démons. Mais les démons des sorciers n'ont jamais été attaqués. Il y a Bokoro, il a, les démons des sorciers se cachent et les gens ne tirent pas Les gens sont là, oh j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête Pendant que c'est un sorcier qui te rend mal à la tête Oh mon mariage vient de terminer Pendant que c'est un sorcier, la nuit quand tu dors, les sorciers viennent, ils sèment les divorces Mais toi tu n'as jamais attaqué les sorciers Dieu te dit tu ne laisseras pas vivre les sorciers Pourquoi Si tu laisses vivre les sorciers, les sorciers vont manger ton mariage les sorciers vont manger tes enfants les sorciers vont manger ton travail les sorciers vont manger ton cerveau les sorciers vont manger tes rêves les sorciers vont manger toutes tes compagnies les sorciers vont manger ils vont manger et ils te mangent toi toi tu pars ils restent pour manger tes enfants si tes enfants ont les enfants ils vont les manger aussi le combat contre la sorcellerie que nous avons maintenant, ce n'est pas nos combats, ce sont les combats que nos grands-parents devaient terminer. Mais parce que nos grands-parents n'ont pas terminé les sorciers, voilà pourquoi les, de notre côté, nous nous donnons les chrétiens, nous avons des enfants chrétiens. De l'autre côté, eux aussi, ils ont les enfants sorciers, ils donnent la sorcellerie aux enfants. Je vous ai raconté une histoire. Une femme, et, euh, après, elle est partie à l'église. Elle a entendu, bah parce qu'elle partait aux églises, tu vois, il y a des églises où on prie et les églises où on prie. Elle est partie dans une église où maintenant on prie. Elle a prié, elle a, elle a senti quelque chose, elle a dit que, ah, ça je vais amener ça aussi dans la maison. Elle est venue à la maison, elle a appelé ses enfants, venez les enfants, on va prier, parce que ce sont les enfants, Vous ne pouvez pas refuser. Elle a vu la bonne, elle a, elle a appelé aussi la bonne. Oh bonne, viens, on va prier. La bonne a dit que, non, vos histoires de prière-là, moi je ne vais pas faire. Elle a dit, quoi toi, depuis que tu es ici, tu m'as jamais manqué de respect. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis, viens, on prie. Tu me dis, ça veut dire que vos histoires-là, je ne je je peux pas prier. Elle dit, pourquoi tu ne peux pas prier? Tu es une sorcière. La fille lui dit que, oui, je suis une sorcière. Elle dit que, toi, sorcier, sois, prends tes histoires, sors de ma maison, prends tes histoires, sors de ma maison. La fille, elle a pris ses histoires pour sortir de la maison. Avant de partir, elle a dit à la dame, oui, tes enfants-là, prie pour eux, parce que je les ai déjà donné la sorcellerie C'est avec eux qu'on a mangé ton mari. Et la, la petite fille, elle est sortie sorcière. Quoi? Oui! Les, les, elle, la bonne, elle est venue. Elle a contaminé les enfants. Ils ont mangé, leur, les enfants ont mangé leur papa. Si tu ne les attaques pas, quand il faut les attaquer, ils vont te manger. Si tu ne les tires pas, voilà pourquoi la prophétie de Dieu pour Moïse. C'était Moïse. Parce que Pharaon, c'était un sorcier. Pharaon était un sorcier. Tous ces soldats étaient des sorciers. Alors, quand Pharaon venait contre les enfants d'Israël, Moïse devait prophétiser. Dieu a mis la prophétie dans Moïse pour dire, les Égyptiens que vous voyez là, vous n'allez plus jamais le voir. Parce que les Égyptiens, ils n'étaient pas venus pour jouer avec les enfants d'Israël. Ils étaient venus avec les couteaux, les épées, et, et les chevaux et les chariots. Mais la prophétie a déclaré. L'Égyptien que vous voyez, vous n'allez plus le voir. Voilà ce que je prophétise dans ta vie. Avant, avant on ne sait pas ce soir. Les sorciers qui sont venus t'attaquer pendant des années toute la nuit, tu ne vas plus le voir par les nom puissants de Jésus. Les sorciers qui ont attaqué ta maison, tu ne vas plus le voir par les noms puissant de Jésus. Un feu... Un feu de l'éternel, le dieu Élie, le dieu Élie, le dieu qui répond par le feu, le dieu de Jacob, le véritable dieu d'Israël, la terreur d'Isaac, aujourd'hui, il est dévore au nom de Jésus. Tous les sorciers contre Tabi sont dévorés au nom de Jésus. Tous les sorciers contre Tabi sont dévorés au nom, de dévorés au nom puissant de Jésus. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est Exode, ça vient de la Bible. C'est un commandement. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est un commandement, ça vient de la Bible. Exode 22, 18. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Par le nom puissant de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis par le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, avant que tu pars, aide-moi à partager. prends seulement ton téléphone, appuie sur « Partage », en bas là, en bas du vidéo. prends seulement ton téléphone, je mets mon téléphone là, prends seulement ton téléphone, en bas là, à côté, il y a « Partage », appuie sur « Partage » partage que ce feu pas dans la vie de quelqu'un bénis la vie de ton frère. Nous continuons le lundi. Nous allons continuer le lundi, nous allons prier encore ensemble le lundi. Nous sommes dans la période de la grande délivrance. Tu vas on va prier ensemble pendant que tu es en train de prier ta maison qu'on a volée va te revenir. On va prier en ça. Pendant que tu es en train de prier avec moi, j'ai dit dans la vie de quelqu'un, le mari que tu as cherché, là, il va venir taper à la porte, il va dire que je suis venu pour qu'on fasse le mariage. On va prier. Je suis en train de on va, pendant qu'on est en train de prier. Les, les gens qui ont ta dette, ils vont t'appeler qu'ils arrêtent de nous brûler, on paye ton argent, on paie ton argent. Ils vont te payer avec intérêt. Par le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Nous nous retrouvons en direct le lundi, même heure, 22h heure de Paris. Toi qui es connecté avec nous ce soir, si tu n'as pas encore aimé notre page King TV4, fais-le s'il te plaît, aime la page, partage le vidéo. Aime la page, écris-moi dans les commentaires, comme ça, je puisse être en contact avec toi. Mon numéro de téléphone euh, est sur, euh, dans la description de ces vidéos, il y a mon numéro de téléphone. Alors, prends, écris-moi, c'est mon WhatsApp. C'est mon numéro WhatsApp, c'est toujours ouvert. Si tu prends et tu m'écris maintenant, je veux te répondre. Je sais que j'avais, je devais parler avec des gens euh, ces samedis, j'étais, cette semaine même, j'étais vraiment très occupé, mais, le, à partir de la semaine prochaine, on va avoir le temps pour parler. Tu te connais toi-même, on va bien parler. À partir du lundi, on va s'appeler, on va parler, on va prier ensemble. Et Dieu va continuer à faire le travail pour nous. Alors, on se retrouve le lundi pour la suite de nos prières. Toi, qui des fois, tu es là, tu entends qu'il y a quelque chose qui bouge dans ton ventre. Ça part à gauche, ça part à droite. Un serpent dans ton ventre qui sort à gauche, à droite il ne va pas, avant qu'on arrive le lundi, lui-même, il va fuir. Parce qu'il sait que c'est ce qu'on va attaquer. Les démons en toi sait que c'est ce qu'on va l'attaquer le lundi. Parce que les démons, ils peuvent, ils peuvent voir dans le futur. Il a vu déjà que c'est ce qu'on va l'attaquer. C'est lui qu'on va brûler le lundi. Déjà, il a fui. Alors, connecte-toi, connecte-toi le lundi, connecte-toi avec moi, Parle avec moi, écris-moi, envoie-moi un message, ça me fait toujours du bien. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Vous tous qui nous avez regardé pour la première fois, soyez tous bénis. Et vous qui nous avez regardé pour la millième fois, soyez tous bénis. Que le Seigneur continue à vous bénir. Shalom, shalom, shalom. Bye, bye, bye, bye. À lundi, soyez tous bénis. Passez un joli dimanche. Pour ceux qui sont en Europe, demain, ça sera chaud, chaud, chaud, chaud, chaud.